bonjour bonsoir je suis ici aujourd'hui à présent pour vous montrer la démonstration de la portefeuille magique qui va vous produire rien que des zéros. d'accord vous qui êtes dans le pays étranger vous qui êtes dans le pays étranger venez me contacter je vous ai toujours dit j'ai fait le portefeuille qui produit de l'argent dans n'importe quel billet. Quel qu'en soit l'argent que tu utilises dans ton pays, le portefeuille va te produire ça. D'accord Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la démonstration de la portefeuille là qui va vous produire des zéro, Rien que des zéros. Rien que des zéros. Je vais peu plein des vidéos. Donc aujourd'hui... C'est rien que des zéros que ça va produire. Donc aussi à présent devant les génies, le grand génie qui nous donne la force de multiplier d'argent, d'appeler l'argent d'un la portefeuille, c'est eux qui nous donnent la force. D'accord? C'est le travail des génies, c'est eux qui font le portefeuille là. D'accord? Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer ma portefeuille. Regardez, je vous ai toujours dit. Les sacrifices sont déjà faits. Les sacrifices sont déjà faits. Si on va vous montrer comment on fabrique un portefeuille, la vidéo sera trop longue. Donc tous les sacrifices ont déjà fait mais mon portefeuille n'a pas de conséquences, Ça ne tue pas les gens. Et non plus, on n'a pas besoin d'un sacrifice humain. Non, ce sont des animaux à plus de des ingrédients qu'on achète pour pouvoir faire le portefeuille là. D'accord. Et ça n'a pas de conséquence. Ça ne tue pas les gens. Ça fait du bien. Si tu n'as pas de l'argent, tu vas devenir riche et célèbre. D'accord. Et tu vas être reconnu par le monde. Plusieurs personnes ont passé par cette moyen pour devenir riche aujourd'hui, pour aider leur famille, pour aider des gens pauvres. Donc sans plus tarder, je vais ouvrir l'intérieur de, de la portefeuille, vous allez regarder. Regardez l'intérieur de la portefeuille. Je toujours c'est le maître Sissoko. Mon numéro est plus 229, 68, 11, 64, 61. Regardez très bien l'intérieur de la portefeuille, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Je vais faire Et taper ça trois fois, demander la permission à les génies. Regardez très bien. Je vais ouvrir devant vous. regarder ce que ça va donner. Regardez qu'est-ce qu'il y a dedans. Rien que des zéros. Je vous dis, vous qui venez. Le portefeuille va me contacter seulement sur le numéro le prix sur 229 68 11 64 61 C'est votre maître Sissoko Regardez très bien Rien que des zéros Le billet de la banque Le vrai billet de la banque Regardez très bien Le vrai billet de la banque Regardez, le vrai billet de la banque. Donc, venez me contacter, vous aurez la satisfaction totale.